Bonjour, euh, donc je vais vous faire une présentation de démarrage sur InDesign, euh, conformément à ce que je vous avais promis en cours. Alors euh, pour InDesign, là j'utilise une version de InDesign 2018, mais c'est valable pour toutes les versions, puisque les manipulations que je vais vous montrer sont des manipulations qui sont vraiment propres au logiciel et qui sont euh, essentielles et récurrentes sur les versions. Donc, euh, n'ayez pas de crainte, euh, en fonction des versions que vous utiliserez, vous retrouverez à peu près les mêmes choses. Voilà. Alors donc, euh, bah, j'ai ouvert le logiciel et je vais dans « Créer voilà. ». Et là, comme d'habitude dans l'environnement Adobe, on trouve des réglages par avance, hein, on appelle ça des « Presets ». Notamment ceux qui ont été enregistrés auparavant, ceux qui sont relatifs au métier de l'impression, ceux qui sont pour le métier du web, ou ceux pour faire des sites sur mobile. Naturellement, là, je suis dans une logique de faire plutôt une, une édition. Donc, je vais choisir bah, le format standard. Hein, C'est le format A4, 210 par 297, en vertical ou en mode paysage et euh, je peux choisir euh, un mode de présentation qui est image en vis-à-vis, -vis, ça veut dire que les images sont installées comme ça, l'une devant l'autre, ou images isolée et à ce moment-là, les images vont être les unes les derrière les autres, en fil, et on pourra se balader. Je choisis euh, image en vis-à-vis, -vis, en général, par défaut. Ensuite, il va me demander... Euh, le nombre de pages alors les nombres de pages sont toujours des multiples de 4 hein, donc c'est une feuille a4 voilà qu'on va plier une feuille a3 qu'on va plier euh, en deux voilà et euh, de façon à pouvoir créer une reliure ici de façon avec une agrafe ou, euh, ou à la main euh, voilà comme on veut donc euh, là je propose aujourd'hui pour faire on va faire 8 pages donc euh, très simplement et ensuite euh, je peux choisir aussi le nombre de colonnes typographiques que je peux avoir dans ma page alors euh, là ça va être des questions qui relèvent vraiment du graphisme et de la typo euh, et de vos habitudes. Alors là je vais mettre 2, par exemple avec une marge centrale qu'on appelle une gouttière de 5 mm. Et euh, ensuite, on a les marges tournantes autour, de, autour du document. Ça, ça va être aussi très très utile lorsque l'on aura à massicoter son document. Donc, je peux mettre 10, par exemple. Et si je mets euh, « Uniformiser tous les paramètres », vous voyez que euh, là, c'est euh, chaîné. Donc, si je modifie ça... Je, voilà je vais avoir 11 mm et ça démarre voilà donc j'ai ma euh, j'ai mon document vous voyez, il y a huit pages hein. alors euh, là le menu page est absolument indispensable lorsqu'on travaille et vous allez le trouver naturellement dans l'affichage fenêtre pardon fenêtre et vous allez chercher page et vous cliquez vous trouvez page page outils ça ce sont vraiment les outils fondamentaux et il va y avoir un autre outil fondamental qui est la feuille de style et la feuille de style de paragraphe que j'active et comme on est dans l'environnement Adobe ce que je fais c'est que je prends ma boîte et je la mets au dessus normalement elle doit se fondre et là maintenant elle se fond et je peux récupérer mes informations au même endroit comme je veux alors ici nous avons le gabarit alors nous avons dans ce gabarit bah, c'est un endroit où je vais pouvoir euh, par exemple euh, donner des, des informations qui s'appliqueront à toutes les pages par exemple si je fais si je vais chercher euh, la règle hein, alors, donc l'affichage de la règle se fait euh, a priori ici extra nous avons masqué les règles donc voilà les règles sont ici c'est très utile d'avoir des règles quand on fait de la maquette parce que euh, tout se fait au millimètre près donc euh, voilà les règles sont là et on peut attraper des règles qui permettent euh, d'ajuster par exemple euh, sa maquette et de choisir constamment euh, on aura ces, ces éléments qui vont rappeler sur toutes les pages euh, euh, ce que, euh, euh, là où on veut travailler. Hormis que là je viens de faire une erreur, c'est très pédagogique puisque j'étais sur la première page et j'étais pas sur mon gabarit. Donc je retire ça, je les attrape, je fais supprimer et je vais ici dans les gabarits et c'est là où je vais chercher mes règles que je pose. Et je, voilà. je sais que par exemple si je veux mettre mes images, je les mettrais toujours systématiquement euh, là, par exemple. Et si je me reviens sur, euh, sur ma maquette, vous voyez que les règles apparaissent. Elles sont là. Donc, dans le gabarit, on pose les règles. Et après, dans la maquette, on les voit. Elles sont, elles sont bien apparentes. Et donc, je peux travailler avec euh, facilité. Alors... On... La première page, ici, ça s'appelle la première de couverture. Celle-ci, c'est une deuxième de couverture. Et ici, nous avons la troisième de couverture et la quatrième de couverture. Ce sont des pages spécifiques qui, souvent, lors de l'impression, sont imprimées euh, euh, pas, dans le, pas, dans le, pas dans tout le projet, puisque c'est souvent du papier qui est plus fort, donc c'est une autre séquence d'impression. Alors, par exemple, là, si je veux mettre une image en première page... Ben je, je clique donc sur ma page et je fais « contrôle D ». Voilà, et je vais pouvoir aller chercher, euh, par exemple, dans mon, dans mon, dans mon catalogue Bazooka, euh, une image que je vais mettre en première page, en illustration. Voilà. Donc, euh, « Bazooka production numéro 5 ». En réalité, je serais presque en train de faire un, un facsimilé de Bazooka, euh, pour, pour, par exemple. Donc ça, c'est ma première page. Et naturellement, je vais mettre de la typographie pour indiquer ce que c'est. Alors, qu'est-ce que je fais bah, je, je, je crée un bloc. Hein, J'ai appuyé sur T. T pris, euh, donc bah, Maintenant, je prends mon outil sélection. Je mets un bloc et je vais écrire « Bazooka ». Alors là, comme j'ai écrit Bazooka, bah vous voyez que je pourrais très bien modifier ma typographie ici. Et euh, modifier son échelle, ici, la taille de, de mes caractères ici. Mais je serais obligé de le faire partout. Alors que là, ce qui m'intéresse, c'est de le faire systématiquement. Donc je vais dans le style de paragraphe. Et je vais créer un nouveau style de paragraphe. Nouveau style de paragraphe. Voilà. Et je vais l'appeler titre et je vais aller chercher le caractère qui m'intéresse la, la taille de caractère qui m'intéresse euh, son, son style par exemple bold comme ça. et là je peux cliquer sur aperçu comme ça je sais ce que je fais et si par exemple je, je bon là je je mets sur, euh, donc, sur, ma, sur, sur mon paragraphe titre et vous voyez que tout de suite, titre euh, en cliquant sur style de paragraphe, comme j'ai créé titre, si je me mets sur titre, euh, le titre, en l'occurrence, va changer. Et si je clique deux fois encore sur ma, ma boîte, je vais pouvoir encore modifier. Euh, la taille de la typographie et comme il y a marqué aperçu c'est parfait voilà et là je pourrais euh, je pourrais donner un autre, euh, une autre information euh, bazooka euh, revue voilà et je fais titre donc vous voyez que euh, je avec la feuille de style euh, je peux travailler très rapidement. Alors, euh, euh, ça c'est ma première page et je vais euh, progresser dans les pages en allant chercher euh, la page 3 sur laquelle je vais mettre du texte. Alors là, si je dois mettre du texte, bah, ça va être la même chose. Je vais poser mon texte ici. Voilà, j'ai créé mon pavé typographique dans lequel je vais pouvoir mettre mon texte et là dans texte je vais mettre, remplir avec un texte de substitu substitution alors vous voyez que ça ça ne, euh, ça ne correspond pas du tout à ce dont j'ai besoin actuellement mais par exemple si je savais que j'ai un certain nombre de caractères dans mon texte euh, à l'origine euh, bah, je pourrais faire ma maquette de façon rigoureuse pour Ce faire, je vais retourner à la feuille de style et je vais créer un nouveau style qui va s'appeler nouveau style de paragraphe qui va être texte courant. Voilà texte courant, et là je vais choisir quel type de typographie. Donc j'ai marqué, j'ai toujours cliqué sur aperçu. Vous voyez qu'il y a ici aperçu et cliqué. Donc je vais par exemple aller chercher euh, la Franklin Gothic Medium. On va voir qu'est-ce que ça donne. Texte courant, hop, voilà. Donc, euh, bah, ça me permet déjà de, de mieux travailler. Et qu'est-ce que je fais bah, Je fais bien attention à, à récupérer tous mes retours chariot, car euh, je vais justifier à droite et à gauche mon texte. Vous voyez que là, il y a des... Petit paragraphe qui indique la façon dont on peut justifier le texte. Hein. Centre, justifier à droite, euh, justifier à gauche, euh, bloquer à droite, dro euh, justifier euh, à droite et à gauche, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on peut forcer aussi le texte de façon à ce que euh, il touche vraiment les bords, de façon à faire un beau gris. Et là... Donc, euh, je, je pourrais aussi régler ça dans texte courant où je clique et je fais paragraphe, retrait espacement et là, dans retrait espacement, je fais justifier à gauche, tout simplement. Donc, donc mon texte est, est installé et là, maintenant, je peux euh, commencer à mettre des illustrations. Donc, par exemple, je vais prendre la, cette illustration, je vais la mettre ici, Hop, CTRL-D, hein, toujours, sinon je peux le faire ici aussi, fichier, et il doit y avoir importer, importer image, mais en l'occurrence, on voit la qualité d'un graphiste aussi à l'aisance qu'il a avec son logiciel, voilà, j'ai deux images, alors là, ce que je ferai maintenant, c'est que je mettrai euh, un nouveau style de paragraphe qui serait euh, explication, explication image. Voilà, donc toujours un format qui va être beaucoup plus petit. Il va faire euh, 10, par exemple. Et là, je vais choisir euh, un texte Open Sense. Euh, italique voilà et donc euh, je vais chercher mon outil texte, je crée mon pavé je mets et je mets objet euh, texte pardon, remplir avec un texte de substitution et je mets explication image et vous voyez que c'est parfait alors en général ce que je fais ensuite pour préparer ma maquette eh bien j'appuie sur alt et vous voyez que alt c'est la commande qui permet de dupliquer les choses dans adobe voilà et euh, ma maquette commence à se préciser donc euh, j'ai ma première page la première de couver la deuxième de couverture la page 3 et on va pouvoir continuer sur la page 4 Alors, je regarde ce que j'ai comme image Là, je vais mettre une image plein pot et ensuite je vais mettre mon texte qui va expliquer cette image toujours en texte de substitution comme ça je suis sûr de, de mettre le texte qui a été prévu qui a été écrit auparavant en général que vous avez sur google ou sur sur Word et vous pouvez euh, le, le mettre euh, euh, après vous faites un copier coller tout simplement. Voilà comment fonctionne euh, InDesign. C'est pas compliqué. À ce niveau-là vous pouvez quand même aller assez vite pour travailler. Donc je vais mettre maintenant des images un peu partout toutes mes pages. Là vous avez compris qu'est ce que c'était que le style de paragraphe et la feuille de style. Hein. France fenêtre style style de paragraphe voilà et on crée et on allume style de paragraphe on active style de paragraphe ici et on met euh, toutes les toutes les tous tous les réglages que l'on souhaite faire ensuite euh, bah, je vais pouvoir mettre d'autres images toujours contrôle D alors ça nécessite finalement un peu de préparation ce logiciel pour euh, l'utiliser de façon heureuse il vaut mieux euh, se, bien s'organiser euh, préparer tous ces documents être sûr que tout est dans le même répertoire et euh, tout simplement euh, voilà, vous, pouvez, euh, vous pourrez travailler beaucoup plus vite voilà. donc euh, j'ai terminé mon projet et je voudrais le voir j'imagine que j'ai du texte partout hein, sous la façon dont je vous ai montré et là il ben, y a deux solutions soit la première solution euh, simple c'est exporter et donc là je vais l'exporter en pdf test bazooka alors qu'est ce qu'il me demande ben, il me demande quand j'allume test quand j'allume le, le, quand je fais l'exportation en PDF, il me demande la qualité supérieure ou qualité inférieure, etc. Donc euh, voilà, je peux faire les différentes qualités. Hein, ça va être, des, ça va faire des fichiers qui sont plus ou moins lourds. Le mode de compression des images, ça c'est très important aussi. Là tout va bien, 300 pixels par pouce partout. Là c'est vraiment, euh, les images ne seront pas abîmées. Euh, voilà. Après euh, on a repères et tout ça c'est très très utile quand on va chez un imprimeur, ça il faut le mettre ça va faire des repères qui vont permettre d'aller au massico pour bien couper euh, les, les feuilles et euh, voilà que, savoir où, comment on travaille et donc si je l'exporte maintenant j'ai un super euh, alors c'est sur l'autre écran voilà et donc là maintenant vous voyez que j'ai une feuille qui me permet de euh, qui, voilà j'ai mon, mon livret qui est prêt à être, à être édité j'ai mes références pantone et j'ai les indications de découpe alors ça c'est une façon de travailler. Là je pourrais, euh, d'ailleurs je vais, ce que je vais faire c'est que je vais l'imprimer. Ah non je vais l'imprimer plutôt. Je vais pas l'imprimer sur, euh, en, enfin sur euh, Acrobat on peut l'imprimer en livret éventuellement. Ça existe, on se met en livret, voilà tout simplement. Et euh, en faisant bien attention à être recto verso. Voilà, bah, je vais faire ça. Allez. Et donc je lance une impression pendant que je vous parle. Voilà, il le mouline. Voilà, il aplati toutes les images, il les compresse. Et l'imprimante est partie. Donc je vais retourner sur, euh, sur euh, InDesign, vous avez vu euh, le mode exporter, il y a un autre mode qui est très très intéressant, c'est imprimer le cahier. où On fait exactement la même chose que ce que j'ai fait avec, euh, avec euh, Acrobat, où là je peux aussi imprimer euh, mon, mon travail. Alors, c'est un peu plus compliqué d'utiliser, mais bon, on, on y arrive bien. Il faut simplement faire un peu attention. Donc, on est en recto verso sur les bords courts. Voilà. Ensuite, euh, voilà. Et je vais dans le format. Je fais ajuster. Vous voyez que, parce que tout à l'heure, si on regarde l'image, là, vous voyez qu'il y a une page blanche. Ça ne va pas du tout il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et donc il faut que je remonte dans mon menu et là je vais chercher dans format ajuster et là euh, vous voyez que là il y a encore un autre truc qui ne va pas dans la prévision puisque il y a la page blanche, il y a un fond ici ça devrait correspondre pile poil donc je retourne dans format et là je vais me mettre en format paysage et je pense que c'est bon alors on va recommencer imprimer le cahier, on regarde, on vérifie aperçu et voilà c'est euh, euh, correct voilà le donc il va me le faire en recto verso il est en train de sortir alors donc il y a cette solution là et sinon, si jamais vous travaillez avec quelqu'un, par exemple vous alliez sur WeTransfer sur et autres systèmes de communication de fichiers, vous faites « Assemblage ».« Assemblage », c'est génial, parce que ça va assembler toutes vos images. Et vous allez pouvoir les mettre, euh, vous allez pouvoir créer un, un, un projet qui s'appelle, bon, on va l'appeler « bis. Et dans ce projet, bah, vous allez pouvoir mettre tout. Il va aller chercher les images dans votre disque dur. Il va aller chercher vos textes, tous vos documents. Et il va tout assembler au même, au, au même endroit. Voilà. Ce qui vous permet après de pouvoir envoyer votre travail avec tous les éléments qui le constituent. Alors là... Vous voyez maintenant que j'ai un livret qui est prêt à être montré puisque j'ai ça, j'ai mon texte que je vous avais montré, voilà, avec la deuxième de couverture sur laquelle j'ai rien mis, l'ensemble page, euh, page centrale, la page, et la quatrième de couverture, tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Si on est bien organisé, donc euh, je vous dis, euh, rédiger ces textes avant, euh, collectez ces photos. Euh, vous pouvez euh, travailler très très vite de façon la plus simple possible sur euh, InDesign.